Bonjour, euh, la séance du jour, un petit échauffement avec trois tours de 20 sit-up, 20 scapula push-up. Donc, je vous rappelle les sit-up, je passe au sol, je touche derrière, je remonte pointe de pied. Je touche point de pied, ça c'est les sit-up et les scapula push-up, juste un travail. Donc, de ma plate, je monte, je descends, je monte, je descends. Voilà, trois tours, 20 plus 1. pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un sac à dos et d'une charge dedans, comme vous voulez. Moi je vais prendre 6 kg, vous pouvez mettre ce que vous voulez, éventuellement pas de charge du tout. Alors, je mets ma charge dans le sac à dos, Hop, très simple. Vous allez avoir deux amrables, donc as many rounds as possible, donc plus de tours possibles en 8 minutes. Donc 8 minutes. Vous allez à chaque fois faire des ground to overhead avec le poids, donc du sol au plafond avec le poids suivi de burpees avec le sac à dos sur le dos, d'accord, et vous allez faire 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, jusqu'à plus soif pendant 8 minutes. Euh, entre les deux séries, il y a 2 euh, minutes de repos. Le sac à dos, round overhead, je prends le sac et je monte, hop, ah, et je monte du sol au plafond. Ensuite, j'enfile mon sac à dos et je fais mes burpees. Je réenlève mon sac à dos et je repars pour sur le plafond. Voilà, en espérant que ça va vous plaire. A demain.